Bonjour mes chers élèves de CO1, deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré, votre manuel, l'arbre au C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Voici une méthode de français. Alors cette fois, on va voir grammaire. Chers élèves, prenez votre manuel, là au mot, page 52. Vous avez ce cours de grammaire, l'accord du nom avec son déterminant. L'accord du nom avec son déterminant. Alors, pour bien comprendre la leçon, on va faire quelques exercices d'entraînement. Pour avoir une idée sur la leçon d'aujourd'hui. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord du nom avec son déterminant. L'accord du nom avec son déterminant. Je m'entraîne. Je recopie, puis j'écris singulier, pluriel après chaque nom. Le couloir, singulier. L'ampoule, singulier aussi. Les murs, non, c'est pluriel. On a le déterminant, pluriel ici, un déterminant. Qui marque le pluriel, il y a aussi la marque du pluriel. Vos chambres, pluriel aussi. Quelques vitres, pluriel aussi. Le tapis, le tapis. C'est singulier. Alors je répète, le couloir singulier, l'ampoule singulier, les murs, pluriel, vos chambres. Pluriel, quelques vitres, pluriel, le tapis, singulier. Alors, pour faciliter la tâche, je veux tout simplement. Un petit mot qui est devant le nom, chaque nom. Alors, le, l'apostrophe, les, vos, quelques et le. Ce sont les déterminants. Et est-ce qu'on appelle l'accord entre le nom et son déterminant? Alors, on copie chaque nom avec le déterminant qui convient. Alors, les noms, c'est feutre, toile, chambre, garçon, affaire, chatte, veilleuse, lampe, ampoule, chien. Alors, pour feutre, affaire, lampe et ampoule et chien, ce sont des noms au pluriel. Étoile et garçon, chatte, ce sont des noms au singulier. Des feutres, l'étoile, ma chambre, le garçon ses affaires, une chatte, la veilleuse, les lampes, ses ampoules, déchets, je répète encore une fois, des feutres, l'étoile, ma chambre, le garçon, ses affaires, une chatte. La veilleuse, les lampes, ses ampoules, des chiens. Alors c'est facile de sélectionner ou de choisir euh, le déterminant, euh, de faire la différence entre le singulier et le pluriel de chaque déterminant. Écrit ou pluriel. Alors il y a ici des noms singuliers. Un tabouret, le bureau, l'escalier, ta serviette, le matelas, ton copain. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire une petite recherche sur le pluriel. Écrire au pluriel. C'est-à-dire, vous transformez ou vous écrivez tout simplement ces noms au singulier au pluriel. Un tabouret, on dit des tabourets. Le bureau, les bureaux. L'escalier, les escaliers. Ta serviette, tes serviettes. Le matelas, les matelas, ton copain, tes copains. N'oublie pas aussi S ou X. Le bureau, les bureaux avec X. Un tabouret, des tabourets avec S. L'escalier, les escaliers avec S. Ta serviette, tes serviettes avec S. Le matelas, les matelas. Ton copain, tes copains. Un tabouret, des tabourets avec S. Le bureau, les bureaux avec X. L'escalier, les escaliers avec S. Ta serviette, tes serviettes avec S, le matola là, les matolas. là, ton copain, tes copains avec S. N'oublie pas que seul le bureau avec X, le bureau, les bureaux avec X à la fin. Alors même je ici écrit au singulier les étagères. C'est un peu difficile de récréer les mots au singulier, Ça veut dire que c'est moi ce que je fais là, soit disant. Alors, les étagères. Les étagères, c'est un nom féminin. On dit l'étagère. Mais normalement, on dit une étagère. L'étagère. Tes réveils, ton réveil. Sans X, sans S. Des fauteuils, un, un fauteuil. Ces rideaux, ce rideau. Sans X. Trois chaises, une chaise. Sans S. Mes amis, mon ami. Sans S. C'est-à-dire, tout simplement, je dois... Je ne dois pas écrire S ou X, la marque de pleurer. Les étagères, l'étagère. Ton réveil. Un fauteuil. Ce rideau. Une chaise. Mon ami. Alors, on copie chaque phrase et se ligne en bleu le nom et son déterminant au singulier. En rouge le nom et son déterminant au alors ici, je vois des noms, comme l'exemple de un garçon, trois filles. Alors un garçon, c'est un nom au singulier. Alors il vaut mieux de souligner en bleu. Et trois filles. Trois filles, je dois souligner en rouge. Même exemple pour mes amis, ses enfants, en rouge. Mes jeux, en rouge. Les voisins en rouge, les enfants en rouge, Alors, euh, un garçon, une poupée, la maison, la classe et la maîtresse, c'est un nom au singulier, les autres au pluriel. 6. Récrie les phrases en mettant les noms comment pleurer. Ça, c'est un peu difficile pour quelques élèves. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez recopier ces phrases et vous écrivez les noms singuliers ou pluriel. Mona ouvre la fenêtre. On dit Mona ouvre les fenêtres. Saïd regarde la brebis et son agneau. Saïd regarde les brebis, les brebis et leurs agneaux. Papa prend les, la souris dans sa main. Papa prend les souris dans ses mains. Yacoub a un ami. Yacoub a des amis. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle l'accord du nom avec son déterminant. Alors, il y a des noms au singulier, il y a aussi des noms au pluriel. Euh, ça dépend avec leur déterminant. Dans la chambre, de le la les étoiles brillent sur le plafond. La chambre. Les étoiles. Le plafond. Alors, je vois ici des noms commerciaux. La chambre. Les étoiles. Le plafond. Singulier, la chambre, le plafond. Le les étoiles. La chambre, le plafond. Sur le mur, sont peints des animaux, un lapin, deux souris, une poule et ses poussins. Alors, sur les murs, sur les murs, les murs, c'est pluriel, les murs, sont peints des animaux, un lapin, deux souris, une poule et ses poussins. Alors, les noms singuliers. Un lapin, une poule. Et les autres, au pluriel Les murs, des animaux, deux cerises, ses poussins. Alors, je vois là, le, un, une, ce sont des déterminants qui accompagnent toujours les noms au singulier. Les, des, 2 et C, ce sont des déterminants qui accompagnent toujours les noms au pluriel. Alors maintenant, on a réussi à relever les noms et leurs déterminants. On a bien classé dans le tableau. Alors, quel indice tentait d'être pour classer les noms Bien sûr, c'est les déterminants. C'est un petit mot qui précède les noms. Que remarques-tu entre le nom et son déterminant Il y a un rapport Il y a ce qu'on appelle l'accord. L'accord. Alors, je vois un nom au pluriel. Alors, 100%, il y a un déterminant au pluriel aussi qui marque le pluriel. C'est un indice pour classer les noms. Est-ce que vous avez compris maintenant alors c'est venu pour aujourd'hui. Rendez-vous pour les exercices pour autres exercices sur cahier d'activité. Merci. La prochaine vidéo sera grammaire sur cahier d'activité pour C1. Révisez-vous le son et à très bientôt.